Pour toutes les techniciennes qui souhaitent apporter une plus-value à leur technique de rehaussement de cils, nous vous recommandons d'utiliser en cabine, mais aussi de proposer à la revente le boripère Ce produit, communément appelé le Lash Botox, permettra de régénérer le poil en surface, lui donner de la brillance et de la protection jusqu'à 7 jours. Aussi, ce produit apportera de la souplesse suffisamment pour que votre cliente n'ait aucun effet de casse jusqu'au prochain rehaussement de cils.